il est possible lorsque l'on crée un tableau d'utiliser les auto-formats. pour ceci nous sélectionnons une zone nous allons dans format autoformat et là il existe plein de formats de déjà définis. nous allons en sélectionner un au hasard celui-ci par exemple et donc ceci permet d'avoir déjà une, une mise en page sur un, un tableau ce qui permet d'aller plus vite si on souhaite créer son propre autoformat là je vais en créer un voilà, si on souhaite créer un, un tableau qui a cette, cette forme là, nous sélectionnons donc ce que nous venons de créer nous allons dans format autoformat et il est possible de l'ajouter Nous cliquons sur OK et nous voyons l'apparence que ceci prend. Afin de vérifier qu'il est bien inclus, à présent si je vais dans Format, Autoformat et que je sélectionne mon format, nous voyons que nous avons bien ce que nous avons demandé en format.